Salut, c'est Martouf. Nous sommes au jardin. Alors aujourd'hui, euh, bah, il fait froid. C'est le mois de novembre. Il n'y a plus grand chose qui, qui pousse, en tout cas d'apparence, parce qu'en fait dessous, il y a encore plein de plantes, des racines. Et là, on va regarder le topinambour. Le topinambour, euh, c'est un légume euh, qui n'est pas très très utilisé, un peu oublié. Alors, il est là-dessous. Donc on va essayer de le déloger. On va voir qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus. Ouh, mmh. la là, joie est tranchée un peu. Voilà. Là, on a les bulbes qui ressortent. Et voilà, c'est un topinambour. Ça se mange. Alors, il y a juste. C'est un peu comme les patates, mais. À la place de l'amidon, dans c'est de l'inuline et l'inuline ça, ça s'assimile pas très bien par le corps, ce qui fait que on peut voir quelques flatulences. Alors c'est toujours assez marrant d'entendre les gens parler de ça. Alors euh, ce qui est connu aussi c'est que ça pousse comme une mauvaise herbe, donc ça pousse partout. Là malheureusement je l'ai tranché, on va essayer de trouver l'autre bout. Puis ça sent un petit peu une sorte de tournesol, un peu dans cette même famille euh, quand ça pousse ça fait des jolies fleurs en plus il suffit d'en laisser un bout semble-t-il pour que ça repousse partout alors voilà moi je vais en récolter quelques-unes et puis j'irai les manger à plus